The plateau de l'émission Push Me Up. Alors aujourd'hui nous avons un thème intéressant, c'est surprise, je suis enceinte et oui, et le fait de pouvoir être enceinte parfois vient comme une surprise euh, dans notre vie et aujourd'hui nous allons parler de ce thème. Alors aujourd'hui nous avons une invitée spéciale, nous avons une merveilleuse invitée, elle s'appelle Merveille. Bonjour Merveille. <rire> Bonjour, Bonjour, merci. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. En tout cas je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans l'émission Push Me Up. Elle est maman euh, d'un fils qui s'appelle Joshua, un merveilleux fils, euh, <rire> voilà, rayonnant, beau gosse en plus, <rire> hein, donc est plein de vie en tout cas. Et à côté de Merveille, nous avons Chantal, qui est aussi maman hein, de deux enfants. Et juste à côté, à ma gauche, j'ai Ingrid et il y a aussi Angela <rire> <rire> Des, des, des, des, des, jamais, des, des, des, des futurs enfants, mamans, voilà, n'est-ce maman, pas? Et moi qui suis maman de quatre enfants, bien sûr, j'ai euh, de... père de <rire> deux pères, une paire de, oui, oui, père de garçons et une paire de filles. Une paire de garçons et une paire de filles, voilà. Donc, deux filles de garçons, ah. voilà. Ok très bien donc on, on, nous allons parler justement de ça de la grossesse qui effectivement c'est un moment merveilleux n'est-ce pas mesdames exactement c'est un moment merveilleux on donne la vie et tout euh, et euh, la Bible nous dit bien que l'enfant c'est une grâce de l'Éternel c'est vraiment un don cadeau de l'Éternel et euh, c'est vrai que euh, l'enfant peut venir par surprise parfois dans des contextes où euh, euh, on se dit non euh, ça aurait pas été c'est pas c'est pas bien qu'il vienne à ce moment-là parce que je n'ai pas encore de travail je suis Chômage, ou je suis encore trop jeune, parce que parfois il y a des femmes qui tombent enceintes dans la période de l'adolescence et qui n'ont pas fini leurs études aussi. Donc, et c'est vrai que selon le contexte dans lequel l'enfant arrive et que la surprise en fait de l'enfant arrive, euh, ça peut générer chez la femme des émotions, soit la joie, soit la peur, soit le stress, soit la fierté, ou alors ça peut générer aussi l'angoisse, d'accord Donc, euh, et aussi ça peut générer plusieurs questions, justement, euh, peuvent fuser. Dans notre, dans, notre, dans notre âme. Et donc, quelles sont ces questions, justement, Ingrid Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ces questions mm -hmm. Déjà, quand la grossesse, c'est vraiment une surprise. Et ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui était attendu, oui. qui était prévu, qui était préparé. Et donc, quand ça arrive comme ça, ça nous surprend. On peut déjà se poser la question en fonction de l'âge, du contexte dans lequel on vit, de la famille, etc. Est-ce qu'on le garde ou pas Oui, c'est ah, une question. question... Ah. Oui Okay. En fait, <rire> non, je non, moi je question, trouve... une question. <rire> moi je trouve que c'est quand même bizarre de des surprises parce qu'en fait, bah, lorsque tu as des rapports sexuellement non protégés, tu t'attends à quoi Enfin, tu vois, il y a ça aussi. Il faut, faut, parler de ça. Après, c'est pas dans. C'est, euh... pas dans le. Je pense que c'est pas forcément dans le but justement d'avoir un enfant. C'est que. Euh, une tu peux te, tu plaisir plaisir, te dire. Tu peux te euh... dire qu'il peut avoir un ouais. risque si je peux dire ça comme ça, mais euh, il peut avoir un risque de tomber enceinte. Ouais. Mais euh, c'est pas forcément le but recherché quand. Euh, bah, quand en fait, il fait. peut y avoir différentes causes. Ça peut être si oui. on a choisi de ne pas avoir euh, des contre. De. On a choisi de ne pas avoir des moyens de, de contraception. De faire de compter les jours hein, par rapport à la date d'ovulation, tout ça, ben là on peut se faire avoir parce que si on compte mal, et qu'on a des règles qui ne sont pas euh, régulières, mm -hmm. et ben on risque de tomber enceinte par surprise. Et ça, ça arrive. Comme ça a été le cas. Femme. Mm -hmm. Après, il y, y a des femmes aussi euh, qui peuvent utiliser comme moyen de contraception le préservatif. Et mm -hmm. le préservatif, s'il le craque, craque, ben mm -hmm. ça fait cratraque beaucoup Ou même bon. parfois, les pilules <rire> ne sont pas ne pas fonctionner. Il y a les, même les moyens de contraception. Donc <rire> il y a plusieurs cas dans il y a des grossesses qui sont très fertiles aussi. Et même quand elles prennent la pilule, ça ne fonctionne pas. C'est ça. Il y a aussi le déni de grossesse en fait c'est à dire oui. elle c'est peut-être à la veille de l'accouchement qu'elle découvre qu'elle est enceinte wow. à sa sans surprise existe ça, oui, oui. ça existe la veille non, il y a plus oui, mais il y a ton plus ventre non, non c'est le jour pas. où tu va... sais que le ventre c'est d'un un coup. Sort. oui c'est oui, oui. le mystère de ah, psychologie <rire> oui, ouais. wow. ça, ouais. ça. ça veut dire que tu es neuf mois Enceinte, oui, tu sais sais tu, sais pas. Sais oui, pas. Et tu vis ta vie comme mais si, aucun, ça ne se se cas se en temps, rien du tout. Vrai. Vrai. Vraiment se le, pas le ventre plat. Que, euh, parce que l'enfant est vraiment entré, euh, et oui. est vraiment à l'intérieur mm -hmm. et tout. Et euh, oui, il y, y a des choses comme ça qui existent. Hein, mm. C'est psychologique en fait. Mm. Mm. <rire> tout ouais. simplement. Ouais. Mm. Et donc les questions, justement. oui justement, par rapport au contexte, etc. Comme je le disais, est-ce que je garde l'enfant ou pas Est-ce que je suis prête à assumer de garder un enfant. Et comment l'annoncer, par exemple, si on est ado, on est une jeune, on a, ou on a un certain âge, on vit avec les parents. Oui. Comment l'annoncer à ses parents, ah, oui. en fait Comment l'annoncer wow. à ses autorités Comment mmh. ils vont le prendre donc oui. c'est plusieurs questions qu'on peut on se poser a quand on est à l'église aussi. Le, le regard, regard des, des gens. gens si on n'est pas marié, mmh. comment ça va être pris Comment est-ce qu'on est Comment on va le supporter Comment on va le vivre en fait mmh. et Si par exemple on ne travaille pas mmh. et comment qu fait des est études ça. et qu'on est étudiant qu on par en exemple en d'assurer les besoins Les de besoins de l'enfant en fait. Donc il y a plusieurs questions qui peuvent justement surgir justement par rapport à la, à la surprise la prise, qui oui. nous arrive mmh. et justement on va <rire> se demander. On va se poser toutes ces questions là pour savoir comment justement Avancer. Oui. <rire> Alors, la veille, justement, comment ça s'est passé pour toi Est-ce que tu peux nous dire comment tu l'as euh... su ah, Moi, je l'ai su, euh, su directement. Je l'ai su directement parce ouais. que c'est vrai que je me suis protégée, mais je savais que j'étais enceinte. Je savais. Mon instant m'avait dit que, en fait, tu es enceinte. Mais ah, je ne peux pas s'en non, mais c'était le jour même, en fait. Ah oui, sérieux Non, je vous assure que je savais ça que j'étais enceinte. Que... Je savais que j'étais wow, enceinte. Wow. Wow. Et euh, j'ai même pris ouais. la pilule du lendemain. Ça n'a pas marché. Ça a cuit <rire> sur toi. <rire> Les expressions le <rire> <rire> Oui, En fait, je savais que j'étais enceinte. Et à l'époque, j'avais 22 ans. Oui, c'est ça, 22 ans. Donc, deux semaines après, j'ai fait un test de grossesse. Et j'étais enceinte. Wow. J'étais enceinte, mais euh, Et là, quel était ton état d'esprit justement à ce, à ce moment-là Mon question. état d'esprit, en fait, j'ai... Euh, en fait, dans ma tête, tu assumes. Mm. C'était ça qui, qui résonnait dans ma tête, en fait. J'étais surprise, j'étais choquée. Je me disais, ok, wow, euh, wow, wow. wow. Euh, je suis euh, maman. maman. Tu, tu avais quel âge, justement 22, 20, euh, 20, 22 20 ans, 20 justement. Ans. 22 ans mais euh, en fait, euh, j'avais pas d'autres poss possibilités. Je savais que je devais assumer. Ce n'était oui. pas comme si je dois garder l'enfant ou je dois avorter. Tu assumes. Oui. Tu étais étudiante, tu travaillais euh, Je travaillais. J'avais un CDI. CDI hein. je, je, je vivais seule d'ailleurs. Euh, donc je ne vivais pas en couple, mais je vivais seule. Donc euh, voilà, c'est ça. Waouh, eh ben dis donc, c'est bien. <rire> c est en c est cas que, justement, autre question aussi, ça peut être l'environnement dans lequel je suis. Est-ce que je pourrais l'accueillir, par exemple oui. Si on est dans un appart, en fonction de là où on vit, etc. Est-ce qu'on pourra l'accueillir Si on est étudiante, par exemple, on peut se poser la question est-ce que oui. je pourrais continuer mes, mes études, études oui. Ou si on travaille, comment ça va se passer tout. Il y a vraiment oui. beaucoup de questions que, que les personnes se posent. Oui. Et il y en a qui vont, qui, bon, après, en fonction de tous les critères qu'elles auront évalué, elles vont faire un choix. Soit le garder ou pas. Mmh. Mmh. Et donc, euh, c'est vrai que ce n'est pas évident, en tout cas, hein, de, quand, quand on reçoit une, cette nouvelle, bon, cette, cette surprise, en tout cas, mmh. c'est vrai que ça peut générer des émotions positives ou négatives. Mmh. Hein, euh, mmh. donc, mais après, euh, je trouve que c'est bien de sa part, en tout cas, de, de se oui. dire, je, assume, vais assumer, assumer, oui, je vais assumer. je vais assumer. Je vais assumer et euh, c'est vraiment louable, en tout cas. Mmh. C'était euh, mon état d'esprit, en fait. J'en je, ai parlé à la peau directement je crois, quelques jours après. Il m'a posé la question, qu'est-ce que tu fais Je lui ai répondu, j'assume. Oui. J'assume parce que euh, j'aurais pu éviter ça, tout simplement. Mais je ne l'ai pas fait. Donc euh, là, en fait, c'était vraiment ma responsabilité que je devais assumer jusqu'au bout. Mais il n'y oui. avait pas d'option, il n'y avait pas d'autre option, en fait. Oui. Et euh, c'est vrai que j'étais dans une condition un peu... Euh, comment dirais-je, un peu délicate, parce que je n'étais plus réellement avec le père de mon fils. Mmh. Mais euh, je me suis dit, euh, non, en fait, tu, tu vas jusqu'au bout. Peu importe qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, tu vas jusqu'au bout. Et est-ce que justement la possibilité de pouvoir avorter, est-ce que c'est venu justement dans ta pensée non non c'est pas venu dans ma pensée parce que euh, c'est vrai que j'aurais pu j'aurais pu pourquoi pour plein de raisons parce que déjà je vivais dans un 20 mètres carrés en plus de ça je savais que j'allais plus réellement être avec le père de mon fils parce que ça n'allait pas entre nous deux euh, mais aussi euh, pas forcément financièrement mais aussi surtout que j'aurais pu me dire j'ai 22 ans j'ai encore toute ma vie devant moi euh, j'ai commencé ma carrière récemment il y avait Plein de questions, et surtout que je ne m'occupais pas d'enfants, donc je ne savais oui. même pas m'occuper d'un enfant. Je ne savais pas, je ne savais pas en fait. Oui. Je ne me suis jamais occupée d'un enfant, je n'ai jamais gardé des enfants. Est-ce qu'il y avait des peurs en toi, par rapport à ça, le fait de ne pas être occupée d'enfants euh, Les neuf premiers mois, non. Parce que quelque part, je pense que je faisais aussi un peu un déni. Parce que j'étais enceinte, mais sans réellement l'être. J'avais les symptômes et tout ça, mais... Mon ventre, au début, il ne poussait pas forcément. Mm -hmm. C'est que, que, à partir du moment quand je l'ai dit aux gens, donc à partir de 5 mois, on voyait la grossesse. Mais avant oui. ça, on ne voyait rien. C'est vraiment 5 mois et demi, où on a commencé à voir la grossesse. Ce qui est un peu tard quand même. Euh, mais euh, oui, donc comme je disais, un, je faisais un peu de déni, un, un petit déni, parce que quand il est arrivé, c'est là, en fait, quand je l'ai accouché, quand je l'ai vu. Mais oui. là, je me suis dit, ah, je suis maman, et je l'ai wow. rejeté un peu parce que je l'ai redonné à son père, parce que je me suis dit, ah non, là, je suis maman. <rire> je, je suis content pas... que le cerveau comprenne, bien Exactement. Mais euh, après, je me suis dit, enfin, quelques, quelques minutes plus tard, j'étais contente de, de l'accueillir, en fait. Mais il a fallu quand même un peu de temps pour oui. réellement de réaliser, ok, tu es maman. Parce que je pense que même parfois quand on est enceinte, on n'arrive pas réellement à réaliser qu'on oui, est, qu est vraiment. Et oui. même quand on l'a entre les bras, en fait, quand on le prend, on le, on le, on le réalise au, fur, du, au le fur et à mesure. Au fur et à mesure, à mesure en fait, parfois même. Oui. Ouais. D'accord, très bien. Et toi, Chantal, euh, je voulais peut-être connu aussi une surprise, n'est-ce <rire> pas Oui, alors bah, euh, déjà, je, je l'ai appris, euh, on était en semaine de jeûne et de prière. <rire> ça veut dire que tous les matins on se levait à 5h pour prier, oui. sauf qu'à ce moment-là je ne comprends pas trop parce que euh, déjà je n'étais pas très euh, réglée ça veut, au niveau de, de mes menstruations, ça veut dire que ça, ça pouvait venir, euh, un mois ça ne vient pas, l'autre ouais. mois ça vient, je peux faire deux mois sans les avoir, du coup ça ne m'inquiétait pas plus que ça, ça faisait, ça faisait un bon moment que je les avais pas mais ça ne m'inquiétait pas, sauf que j'ai quand, euh, quand même vu ma poitrine vraiment gonflée, c'est ouais. bizarre. C'est un truc qui est très, très bizarre là, dans cette histoire-là. <rire> Et euh, du coup, j'ai acheté euh, un test de grossesse. Non, j'en ai acheté deux parce qu'il fallait que je sois bien sûre. Euh, ah oui, euh, tu avais besoin d'être rassurée. Voilà. Donc du coup, bah, le matin, hein, quand je me réveille, euh, je vais aux toilettes. Donc je, je, je fais pipi, etc. Et après, je vois du coup il y a deux barres. <rire> à ce moment-là, j'ai un peu le vertige. Oui, <rire> oui parce que... Donc, qu tu t'assois quelque bah, part de calme. Hein. Tu respires. En fait, en fait tu prends une profonde fait, respiration. Bah, D'abord, je reste aux toilettes et j'entends mon ma mari qui commence à prier parce que c'était lui qui dirigeait le temps de prière. Oui. Donc, j'entends, il est en train de prier. Et moi, je suis là, je suis comme un peu sonné en fait. Parce que même si... Enfin, même si j'étais déjà mariée, on venait juste de se marier. Oui. En décembre et quatre mois après. Je suis en enceinte et du coup, là, j'ouvre la porte, je le regarde et il me regarde et voit il voit qu'il y a un truc qui n'est pas normal. Il voit que j'ai une expression bizarre sur le visage. Mmh. Et donc, je tiens le test de grossesse. Je dis, je suis enceinte. Tourne en à la frière. <rire> bon, il avait fini la vœuf, mais, mais, Non, là, je, je n'arrivais pas à contenir à ce moment-là. Ouais. Moi, je n'arrive pas à contenir ce qui se passe. Donc, euh, je, je, je dis, euh, je suis enceinte. Je dis, quoi et du coup tout le monde prie, donc il me surmute <rire> parce qu'elle a le temps de gérer. Il me surmute et tout le monde, le groupe continue après. Il me regarde et, et je lui donne le test. Il dit mais c'est quoi, je ne comprends pas Parce que pour nous, c'est clair. Deux barres, il dit oui, mais je vois deux barres. Je lui dis, mais oui, justement, je suis enceinte. Je bon, attends, on va prier d'abord. <rire> bah, lui, après, il priait, mais moi, j'ai pas réussi à me concentrer. Parce que, en plus, quand j'ai oui. refait un autre test de grossesse, j'étais déjà trois semaines, plus de trois semaines. Oh. Ah, D'accord. Oui. Du coup, tu réalises que tu as un enfant, tu es déjà enceinte de, plus de, de presque un mois oui. de grossesse et de l'enfant est déjà là et tu vivais ta vie normalement. Oui. Et moi, je réalise ça. Je sais pas, après les hommes ils le prennent différemment. Mmh. Mais euh, je, moi j'arrivais pas à me concentrer. j'arrivais pas à me concentrer dans la prière. Et c'est comme ça que je l'ai appris. Surtout qu'en fait, comme on parlait de moyens de contraception, j'avais un rendez-vous pour, euh, contra pour prendre un moyen de contraception. Oui. Sauf qu'en fait, mon rendez-vous était annulé. D'accord. Et c'était entre le rendez-vous annulé et le deuxième rendez-vous que je suis tombée enceinte. Mmh. D'accord. Euh, voilà. vous imaginez Bah ben oui. Et, et donc du coup, c'est vrai que toi, tu t'étais projetée dans une vie maritale où tu allais profiter. Voilà, j'allais profiter d'abord, on avait plein tout. de projets. Et du coup, euh, quand l'enfant arrive, eh ben, on se dit non, tous mes projets sont annulés. Voilà, alors, mais c'est ça, c'est voilà. que tout, tout s'effondre en fait et tu paniques. Et il ne faut pas croire, hein, souvent on peut se dire, bon, peut-être bah, tu je suis pas mariée, on peut, on peut paniquer, etc. Mais même en tant que femme mariée, mmh. tu oui. peux autant paniquer en fait, parce que tu as des projets, vous avez des projets de vie oui, et vous ça. vous dites, bah, ça fait que 4 mois, on n'a pas encore bien profité, aller en vacances, mmh. faire ceci. Sans enfants bah, tu te dis oui mais là en fait non ça a commencé et surtout et que toi tu étais euh... jeune oui bah j'étais jeune parce 20 ans. que euh, euh, j'ai quand quand je suis oui c'est ça c'est ça en fait j'avais 20 ans et je passais euh, j'avais 21 ans quand mais non. en tout cas j'ai paniqué oui. j'ai paniqué après contrairement à merveille euh, sincèrement moi j'ai eu des pensées d'avortement même mmh. en étant chrétienne, bon, voilà, j'étais convertie il y a un mmh. an, mais ça ne savait rien dire. J'étais paniquée. Enfin, quand tu es paniquée, il y a toutes sortes de pensées, qui, toutes sortes d'émotions et de pensées qui viennent. Tu te dis, oui, mais je garde, je, je garde. Parce qu'en plus, on est dans un pays où c'est autorisé. Ce n'est pas comme ça, on est dans un pays où... Mmh. Voyez mmh. Mais tu, là, tu sais que voilà, tu, peux, tu, peux avancer, voilà, oui. tu, tu peux avorter. Et là, tu as un tas de grossesses qui n'est pas avancées. Du coup, tu te poses la question, tu te dis, oui, mais comment ça se passe là, là C'est fichu tout ce mmh. que j'avais prévu. C'est bon, mmh. ça, ça vole en éclats. Mais après, par la grâce de Dieu, je pense qu'on va le voir par la suite, il y a le oui. Seigneur qui est là et, et oui. on, on arrive à être bien oui et, tout. et puis tu dis, non, Dieu est là. Dieu, oui, m'accompagne pas je ne suis pas seule. pas seule. Il y a des gens qui grâce. peuvent, puis, il y a des gens qui... Moi, je suis dans une situation en plus où je suis mariée, il y a quelqu'un qui est là en plus, oui. euh, contrairement à Merveille, il y a quelqu'un qui est là. Oui. Donc je me dis, euh, non il y en a qui galèrent quoi aussi pour avoir des enfants et en plus ne bah sont oui. même pas la situation qu'elles veulent mais je me dis non en fait c'est une Dieu, grâce de Dieu c'est une grâce de Dieu et du Chacun coup après voilà de Dieu, oui. je me suis dit Dieu est là on fonce on y va ah, très bien. Ben bah, oui, aujourd'hui tu es heureuse. Ah là là, je ne peux pas m'imaginer même sans cet ah, enfant-là. Amen amen, amen. amen, amen, en voilà. tout cas. Et donc justement, qu'est-ce hum. euh, qu'on <rire> <rire> <rire> On la question comme si tu allais dire Et vous, mesdames <rire> Non, non, non, non, non là, je sais très bien. Hein, Mais moi j'avais une question que après, du coup. Euh, euh, donc, Après sais... ou alors je oui. Peux me... oui, tu okay. peux D'accord, oui. Du coup, quelle a été la réaction de tes parents, de ton père, de ta mère Comment tu as annoncé ça à ta famille Parce que tu as parlé, du coup, d'avoir annoncé à l'apôtre, mmh. à tes responsables spirituels Mais tes parents, en fait, est, comment tu as appelé ta mère <rire> quelle est, quelle est Je réaction. vais commencer par le pasteur d'Arius. <rire> après, je vais parler de mes parents. En fait, je, je dis ça parce que c'était quand même marrant, parce que je ne savais pas comment l'annoncer. <rire> J'ai attendu la prière aussi, <rire> après la prière à, à 6h du matin. À ça On l'a annoncé à que j'étais <rire> euh, et euh, donc à part Pasteur Darius il y avait aussi euh, donc mes parents donc, euh, euh, mes parents ils l'ont su euh, assez tard aussi vers cinq mois aussi oui. Wow. oui parce que en fait une... mois. oui vers cinq mois. Wow. Je pas, c'était pas, euh... je n'avais pas honte de ma grossesse. Uh -huh. J'avais pas du tout honte, mais j'étais convaincue que je devais pas parler de ma grossesse tout simplement. Mm -hmm. J'étais convaincue que je devais protéger ma grossesse. Donc euh, j'en parlais pas. Donc euh, la seule personne qui le savait, bah, c'était le papa, la pote, euh, je pense qu'une sœur de l'église, et mm -hmm. euh, c'est tout. Mm -hmm. D'accord, très bien. Et du coup, par rapport à l'Église, est-ce que tu n'avais pas peur des je regards des gens Pas euh, du tout. Pas du tout. Parce pas du que tout je pourquoi. sais qu qu'il <rire> euh, y a certaines femmes chrétiennes qui, quand elles tombent enceintes et qu'elles ne sont pas mariées, donc oui. c'est-à-dire qu'elles bah, ont cette culpabilité elles, elles, effectivement comme ce n'est pas dans le cadre légal de mmh. Dieu, euh, et du coup, à, à cause de cette, cette culpabilité, mmh. fait en sorte qu'elles ne viennent pas à l'Église. Parce mmh. qu'elles ont peur du regard des gens, tout du considération ou que, que les autres vont nous juger. Mmh. Et donc elles préfèrent ne plus venir à l'église, ou mmh. alors elles préfèrent attendre d'avoir accouché pour mmh. pouvoir mmh. venir à l'église. Est-ce que c'était ton cas euh... non. non, pas du tout. Non, pas du tout, parce qu'en en fait, à partir du moment dans ma tête que j'assumais cette oui. enfance, cette grossesse, pour moi, en fait, je ne voyais pas le regard des autres. Wow. C'était comme si je voyais rien en fait. C'est vrai que euh, les gens de, mon, de ma famille qui l'ont su très tard, donc vers la fin de ma grossesse, m'ont jugé parce qu'ils se disaient que tu oh, n'étais pas mariée, en plus de ça, tu avais arrêté les études il y a un an, tu n'avais pas fini la fac et tout ça. Mais euh, non, j'ai assumé cet enfant et c'était mon enfant. Et, euh, et je pense que c'est vrai que. La prière m'a beaucoup aidée parce que pendant cette période-là, je me rappelle qu'on priait énormément à 5 heures du matin d'ailleurs, <rire> et euh, ma, la prière m'a mmh. beaucoup fortifiée mmh. de, pour pas avoir des mauvaises. J'avais pas de mauvaises pensées, mmh. donc euh, mmh. en fait j'étais euh, j'étais enceinte, c'est tout. J'étais enceinte, Sereine. oui. J'étais j'étais bien, j'étais contente. Euh, c'est vrai qu'au début, je me posais beaucoup de questions. Mmh. Mais euh, non, j'étais contente d'être enceinte et euh, contente d'être maman en fait, oui. tout simplement. Parce que c'est vrai, comme tu le dis, il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Là, en fait, j'étais enceinte et puis euh, c'est tout. Tu réalises mmh. qu'il voilà, que, qu y a quand même une vie qui non, est, est au-delà de C'est ça, déroule, exactement. Est une grâce. Est ça. Justement, il y a des femmes, justement, quand elles sont enceintes par surprise, eh ben, elles, elles sont devant deux choix. Soit j'avorte, mmh. soit je décide de garder l'enfant, qu'est-ce que tu peux nous en dire Angela alors, alors franchement, euh, la parole de Dieu, Dieu va nous dire en fait, bah, il nous laisse deux choix, soit la vie, soit la mort, il nous demande de choisir la vie, après c'est vrai que bah, chaque cas est différent et euh, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, euh, si une femme décide d'avorter pour X ou X raisons, c'est son choix, et euh, voilà, si une autre veut garder, c'est bah, aussi son choix. Après, c'est vrai que, comme je disais, la parole de Dieu nous, nous conseille de choisir la vie. Voilà, mm -hmm. choisir la vie. Après, c'est vrai qu'il y a des cas où, euh, en fait, Vraiment, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est très, très, très, euh, comment dire, profond comme sujet. Mais mm -hmm. c'est vrai qu'il y a des cas où bah, il y a des femmes qui n'ont pas le choix. Donc, en réalité, euh, mm -hmm. je pense que ça dépend vraiment du cas de chacun et les mm -hmm. mm -hmm. gens mm -hmm. là. Et c'est vrai que quand on choisit la vie, on voit que Dieu nous accompagne, en fait. Amen. Dieu nous accompagne euh, dans ce projet. C'est vrai que ça arrive mm -hmm. comme une surprise. Mais quand on décide de garder l'enfant, mm -hmm. on a euh, un père avec nous qui va nous accompagner, mm -hmm. qui Exactement. va nous aider à mm -hmm. faire grandir. Euh, cet enfant dans les voies du Seigneur qui va oh. nous aider euh, par rapport à, à, cette à le fait de pouvoir instruire notre enfant et, et, et de pouvoir être capable de pouvoir euh, oh. le gérer, en fait. Et du coup, par rapport à ton expérience, est-ce que tu as senti qu'effectivement, tu n'étais pas seule, qu'il y avait le Seigneur avec toi, qui t'accompagne justement euh, par rapport à Joshua Oui, euh, clairement, parce qu'il euh, faut savoir que je n'ai pas mes parents ici. Mes parents, ils habitent en Allemagne et en Belgique. Oui. Donc, du coup, euh, j'étais seule seul, complètement seul, et à cette époque-là, j'avais récupéré mon frère qui était mineur aussi, donc euh, j'avais deux enfants à ma charge. D'accord. Et n'était euh, pas du tout évident, mais je m'accrochais au Seigneur. Amen. Je, je m'accrochais. En fait, en fait j'avais que, que, que ça, et c'est ce que je lui disais. Que je ça. disais, Seigneur, j'ai que toi, en fait. J'ai ni papa, j'ai ni maman, j'ai ni euh, j'ai ni conjoint. Donc j'ai que toi. Donc il euh, faut que tu m'aides, en fait. Amen. Et à ce moment-là, en fait, c'est là où j'ai réellement réalisé la grandeur. Et la puissance de Dieu, parce que non seulement il, il était là, il m'a accompagnée dans tout. Euh, D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Euh, je me rappelle à un moment donné, en fait, il était enrhumé et il avait quoi Quelques jours. Et je ne savais pas comment nettoyer son nez. Je ne savais pas du tout. Ah, Donc euh, j'ai prié, je disais, Seigneur, je ne sais pas comment nettoyer. C'est là, je... il m'a dit audiblement, prends un peu de lait maternelle, mais Amen. dans les narines, mm -hmm. et tu vas voir, ça va partir. Et au début, oh. je me suis dit, non, peut-être c'est sans mes pensées. <rire> je l'ai fait, directement, mm -hmm. en fait, euh, son nez était débouché, et wow. par la suite, quelques jours plus tard, j'ai lu un article sur Internet qui disait qu'en Afrique, en fait, ils faisaient ça pour nettoyer mm -hmm. le nez, ils n'avaient mm -hmm. pas de fusion il n'y a pas de fusion physiologique, il n'y a pas de mer, il n'y a pas, <rire> <rire> y a pas ça, en fait. Ouais, du crois coup, crois il faisait ça, et donc, du coup, le Seigneur m'accompagnait jour, de jour en jour en fait dans cette expérience parce que comme je le disais j'ai pas appris à être mère et on a on, on peut pas l'apprendre de toute manière et de manière théorique de, de manière théorique on peut pas même non, pratique on hein. apprend petit, petit à, petit, à petit, petit sur le terrain sur le terrain et en même temps il faut savoir que moi je m'occupais pas d'enfants c'était pas forcément euh, quelque chose que j'aimais faire donc euh, j'ai vraiment, vraiment appris à être mmh. maman En tout cas moi ça, ça me ça. parle Parce que moi aussi c'est ça hein, Puisque quand j'ai eu mon premier fils aussi euh, jamais, Je ne m'étais jamais occupée d'un enfant <rire> Et en fait je, je trouve qu'il y a aussi Cet instinct maternel qui nous guide En manière naturelle Et en fait de de on sait quoi faire Moi je sais que j'ai toujours su quoi faire en mmh. fait à chaque fois Parce que je trouve que cet instinct maternel, la façon dont Dieu nous a créés Amen. Il a mis des choses en nous Donc, Et c est c est quand on a un enfant Il y a des choses qui sortent de nous naturellement parce, Parce que ça. je crois que c'est des choses que Dieu a mis en nous Amen. et qui ressortent de manière naturelle, en fait. Mm. C'est comme cet instinct de protection, c'est en nous, en fait. Si on sent que notre bébé est en danger, eh ben, tout de suite, on aura cet instinct de ça. protection. Mm. Donc, voilà, et, et je crois que et, et le Seigneur nous accompagne aussi pour d'autres choses ou il peut nous inspirer aussi pour d'autres choses. Et mm. en fait, il faut se dire qu'il y a toujours une solution avec à, Dieu. À chaque défi, ça. à chaque Exactement difficulté, euh, voilà, mm. il y a une solution avec Dieu, en fait. Mm. Et, et qu'il faut toujours se confier en l'éternel et qui va nous aider, en fait. Même mmh. dans l'apprentissage des choses, de la vie pratique, il peut nous inspirer une solution et qu'on trouvera toujours des solutions. Amen. Mais la Bible dit de toute façon qu'il nous conduira dans toute la vérité. Donc, ça, euh, même cette ça. vérité, le fait d'être... C'est lui qui a créé le corps de la femme. Oui, bien a... il, il sait comment ça se passe. C'est lui qui a mis les hommes en place. Oui. Donc, il sait, en fait, comment une mère s'occupe euh, en fait, de son de, enfant. Son donc, au final, c'est vraiment ça la clé, en fait. C'est de vraiment... Pour toutes les femmes, peut-être si tu es enceinte aujourd'hui et que tu nous regardes, de se dire en fait vraiment Dieu est là. Oui. Est Dieu ça. est là et Dieu ne nous abandonne pas en fait. Peu importe. Hein. Et bon. Dieu c'est un père. Il ça. nous aime, nous sommes ses enfants. Donc que ce soit, euh, que ce soit fait euh, hors cadre, hors mariage ou dans le mariage, Dieu nous aime, mmh. Amen. son Amen. amour, non, ça, ch pas. Non, mais ça, ça ne change pas. pas. Ça, ça change veut pas. dire que mais, voilà, même si mmh. la personne n'est elle, elle pas mariée, mais ce n'est pas grave, Dieu t'aime quand même, ça ne changerait pas son amour mmh. envers Amen. toi. Wow, J'aime ça, c'est <rire> ça, exactement. Ça ne change vraiment pas son amour envers toi. Donc c'est de se dire, peu importe ta situation, parce que moi dans ma situation, euh, j'étais enceinte, on était dans un 30 mètres carrés, dans une résidence étudiante. <rire> Mais je ne sais pas, vous imaginez déjà euh, la honte, déjà on devait partir depuis et en plus là je me retrouve enceinte comme ça, tu te dis mais il n'y a rien qui est stable pour accueillir mmh. cet enfant, mmh. mais la Bible dit que Dieu est un pourvoyeur. Amen. Et que Dieu est celui qui pourvoit. Donc au final, tu t'approches à Dieu et le Seigneur a fini par pourvoir. Par, mm. pour vous, bouc, oh. par pourvoir. <rire> pour voir. Il a fini par pourvoir et au final, tout s'est très bien passé. Amen. Amen. C'est là en fait qu'on voit l'importance vraiment de la foi. C'est-à-dire qu'en réalité, souvent, c'est mm. ce genre d'épreuve de, en fait qui nous rapproche encore plus de Dieu et qui Exactement. nous fait encore comprendre et réaliser qu'il est amoureux et qu'il ne nous abandonne pas, ah, nous pas. et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit du fait que, que tu sois marié ou pas parce qu'en réalité c'est vrai que souvent on est dans le jugement euh, je dis on hein, parce que tout le monde on est souvent dans le jugement à se dire ah telle n'est pas mariée mais en réalité il y a des choses qu'on fait qui ne sont peut-être pas exposées parce que la grossesse est exposée oh, oui, ça a été expo qui voilà, sont dans le, ça, secret, dans, le dans le secret qui ne sont, sont posées dans la volonté totalement, de dieu et qui totalement. sont même parfois pires mmh, donc totalement. en réalité bah celles qui sont enceintes et qui sont pas mariés qui sont dans l'Église, ne culpabilisent pas. Dieu, vous aime oh, comme ça. Et, quand venez, ça. Venez et Venez à l'Église, venez à l'Église, Vous avez besoin d'un soutien. Ça. Exactement. Et et bien, je, moi, je suis. Parce que je... l'Église doit être une famille, en fait. Exactement. L'Église doit être une famille, en fait. Ça. Et, je suis et grandement... dans des situations comme ça. C'est là où on doit aider justement et euh, entourer justement cette cette sœur qui, qui n'a pas de mari, par exemple, ouais. comme oui, toi. Oui, c'est ça. ça. Et organiser des baby showers et investir aussi. Voilà, aider vraiment du mieux qu'on peut pour que euh, tout se passe bien en fait exact et justement moi j'ai une question par rapport à toi merveille mm -hmm. euh, justement quand tu as accouché je sais que quand on accouche on est extrêmement fatigué euh, les ah, nuits oui. euh, mm -hmm. le bébé ne fait pas ses nuits directement mm -hmm. euh, comment tu as passé cette période là parce que wow. je suppose c'est c'est une période qui est assez difficile même quand on est accompagné c'est à dire oh, que quand bon. on a un mari oh là là. Euh, même tout là fatigué. ça peut c'est difficile, <rire> ah, difficile. Ah, j'imagine j'imagine cette période là, ouais. franchement J'imagine en tant que célibataire, comment t'as pu vivre pas cette pas période pas évident hein. parce qu'en fait j'étais dans une période de transition parce que je cherchais un appartement J'étais dans un, dans un appartement mais je déménageais et tout ça mais euh, j'ai déclaré énormément. je lui disais écoute on est deux célibataires. enfin je disais que moi et toi, on est des quoi enfin, je disais quoi Je disais colocataires. Je... des colocataires. <rire> Donc, euh, tu dois dormir, moi aussi je dois dormir. sinon ça va pas. tu, en veux... fait, tu parlais beaucoup au bébé. Je parlais énormément au bébé, énormément parce que bien. je lui disais, je lui expliquais beaucoup de choses. Je lui disais que je dois dormir, je suis fatiguée, j'ai des choses à faire, euh, je dois faire euh, si je dois faire ça. Et euh, au bout de quelques semaines, parce qu'il a fait ses nuits directement, très rapidement, oh, très rapidement. Oh, voilà. deux semaines, je crois. Oh. Ouais, deux semaines, exactement. Bien, je crois que, que j'ai bien compris ce que tu disais, alors. Ah, oui. <rire> il était très attentif, hein. il était très attentif. Donc, du coup, je lui disais, tu dois dormir. Et il dormait, et je dormais, mmh. <rire> tout simplement. Et tu avais la famille qui venait, qui est venue quand même te voir euh, euh, Tu étais oui. seule à l'OPI, à l'hôpital, enfin après avoir accouché. Après, en fait déjà j'ai accouché en Belgique donc près de mon père donc okay. ça va. Mais je suis vite rentrée en France au bout de quatre jours je crois. Ouais quatre jours. Quatre et monsieur jours. il était là à l'accouchement oui. Oui, oui oui son papa était là. Il était présent. Mais après je, je suis rentrée en France donc comme je disais j'étais je, je cherchais un autre appartement parce mm -hmm. que mon appartement était trop petit. Et euh, oui et puis euh, après, les choses se sont faites tout naturellement. Parce que je pense que, comme, comme on le disait, il faut, il faut vraiment faire les choses par la foi. Je, par la le foi. Seigneur, il savait, il connaissait ma situation. Je lui disais toujours, regarde ma situation comme elle est. Tu ne peux pas me laisser comme ça. Mmh. C'est impossible. pas un irresponsable. responsable. Donc, je lui disais, écoute, euh, j'ai euh, un enfant en bas âge qui a à peine euh, un mois, mais j'ai également mon frère. Donc, il faut que tu fasses quelque chose. Et miraculeusement, en fait, les choses se sont... Enchaîné pour moi. En fait, j'ai eu un appartement au bout de trois jours. J'ai eu euh, tout s'est mis en place en fait. Ah j'ai voulu Seigneur. reprendre mes études. J'ai repris mes études. Donc tout s'est passé euh, comme il faut en fait. Mm. Euh, alors, en tout cas, ce que moi je trouve admirable dans ton témoignage, c'est que dès l'instant où tu es resté sur une position c'est-à-dire que Dieu a été là. Je pense aussi que ça, pourra, ça peut être parfois le cas aussi avec quelqu'un qui va peut-être décider d'avorter, de ne pas garder l'enfant. Dieu ne va pas l'abandonner à cause de son acte, en fait. C'est clair. Surtout qu'on ne connaît pas les, les, les raisons pour lesquelles Exactement. la personne va, va le faire. Mais elle, vraiment, ça démontre la fidélité de Dieu. C'est-à-dire que malgré la... c'est vrai que c'est une, c'est l'enfant de Dieu. Elle a peut-être pu faire quelque chose qui n'est pas... Euh, comment je vais dire ça euh, ce n'est peut-être pas selon conforme à la volonté mm -hmm. parfaite de Dieu Exactement. mais ce n'est pas pour autant que Dieu va la mettre de côté, au contraire il a là. été là et mm -hmm. les choses se sont embrayées d'elles-mêmes en fait mm -hmm. tout simplement parce que tu as fait confiance dès l'instant où tu as dit tu assumes que les gens parlent ou ils ne parlent pas, c'est pas ton problème. Que telle oui. ou telle chose arrive, c'est pas ton problème. Parce que tu assumes. Et comme tu assumes, les oui. choses vont aller dans ce sens-là. Enfin. Et vraiment, c'est admirable de voir la main et la puissance de Dieu euh, être là au fil du temps malgré oui. les circonstances, oui. Oui. malgré même les choix que nous-mêmes, nous pouvons faire. Mais ça. il est quand même là, en fait. Exactement. exactement on voit que sa fidélité ne dépend pas des circonstances. Non, non, non, non. Il, il est, est fidèle bon parce qu'il hein. est Dieu. Il il est est exactement, bon hein. il est bon. Et c'est ça. Parce que je viens vraiment de loin. Mais après, je suis très reconnaissante parce que euh, j'avais quand même ma famille spirituelle aussi parce que comme je le disais j'avais pas ma famille euh, naturelle naturel naturel. près de moi mais j'avais euh, j'avais l'église qui je c'est vrai soutenues? que j'ai été beaucoup soutenue par l'église par les par les prières et tout Amen. ça et je pense que ça aussi ça m'a c'est même pas je pense ça aussi ça m'a beaucoup aidé parce que mentalement j'étais pas forcément affectée par la situation ah. Mmh. Je n'étais pas bien, affectée mmh. en fait, parce que je savais que si j'avais réellement un problème, je pouvais appeler Pasteur Paulette, je pouvais appeler Pasteur Grace, je pouvais appeler Pasteur Gentil, Pasteur Darus, je pouvais appeler nous, tout le monde. Et tout le monde était là pour m'aider en fait. Mmh. Et ça aussi, je pense que... On, on Et ça, c'est bien tombe. parce que parfois dans certaines églises, on juge les personnes, on, on les. On les met à côté. Exactement. en euh, fait. C'est là où on voit vraiment l'amour de Christ qui si, existait si. au sein de la famille spirituelle. En Exactement. Fait. Et je me rappelle même euh, quand je voulais l'annoncer à Pasteur Darius au début. À chaque fois, j'arrivais n'arrivais pas à l'annoncer. Pourtant, c'était l'une des personnes que je voulais l'annoncer au début. Très tôt. <rire> ça s'est jamais fait. Jamais, jamais, jamais fait au début. Et du coup, il m'a dit tu veux me voir Va voir Pasteur Paulette. Et je regardais Pasteur Paulette, j'ai dit... <rire> <rire> <Alors> là... <rire> <What? Encore? rire> dit... Alors là... Il m'a dit... Dans ma tête, je me suis dit, attends, moi je dois te dire quelque chose de très important. Tu me dis, tu me dis va voir Pasteur Paulette. <rire> Donc je suis allée la voir. Je me rappelle, on était encore à et on est monté en haut, tu as prié pour moi. Je me rappelle, tu tremblais, tu t avais les larmes aux yeux, on était là. Là, <rire> <rire> je me suis entendu guidé par le Saint-Esprit. Ah, ouais, wow. en fait. ah, ah, ah, ah. Tu as déclaré certaines choses que j'avais vues après, en fait. plus, J'étais prophétique. Tu as déclaré certaines choses que j'ai vues après. Alors que je me rappelle, tu disais certaines choses, je me disais, mais pourquoi elle le dit et c'est des choses que j'ai vu après parce qu'elle parlait beaucoup de la stabilité et pendant toute cette période j'ai eu une stabilité en fait. Ah, j'avais pas de manquement d'argent réellement en fait. Ah, c'est vrai, vrai que c'est vrai que il y avait des moments difficiles mm -hmm. mais il y avait pas de moments où j'avais rien mm -hmm. Mm -hmm. donc je mangeais à ma faim. Il pourvoit toujours. Hein. Il ah, était ah, là voilà, en fait. Ah. Donc les portes ils étaient grandement ouverts donc j'ai j'ai pu même faire certaines choses que parfois je me dis waouh je l'ai fait réellement. Euh, mais mmh. donc c'est ça en fait, c'est très important tu du coup comment tu as pu réorganiser ta vie ton temps, comment tu as pu faire parce que certainement il y a des femmes qui nous regardent et peut-être comme ça a été une surprise elles ne savaient pas comment s'y prendre justement après et tout, comment toi tu as, as géré ça, quand t'as euh... accouché comment t'as comment fait pour organiser ton temps, pour faire les choses et tout, surtout en plus que t'étais femme célibataire euh, en toute sincérité, ben en fait, je, je me suis juste organisée. C'est comme <rire> <rassembles rire> ah, ben, en tout coup. Coup, je... Ah oui, en fait, c est c est vrai que... as des astuces à leur part. C'est vrai que moi, j'avais une nounou. D'accord. Euh, à partir de trois mois, je l'ai mis... Euh, c'est la nounou qui s'occupait de lui pendant la journée. Oui. Du coup, moi, j'allais à, à la fac. Oui. J'avais repris mes études. Et du coup, c'est comme ça que je me suis organisée, tout simplement. Donc euh, la journée, il était à chez la nounou et euh, vers 17h, 16h, donc l'après-midi, je le récupérais. D'accord. Et puis, c'est tout. Mais donc, c'est bien, tu as repris tes études. C'est particulier parce qu'elle travaille, elle a besoin d'argent pour s'occuper de l'enfant. Et dit non, moi, je repars à l'école. C'est particulier. C'est franchement, c'est honorable. Et À cet âge-là, à 22 ans, tout le monde ne pense pas comme ça. Il y en a qui pensent à seulement fumer la chicha. Il y en a qui pensent se Non, tout ça, c'est un extrême. Mais tout ça, pour dire que c'est honorable. Non, c'est... Je pense que... Je pense réellement que pendant cette période, j'étais vraiment guidée par l'esprit. Parce que sinon, je n'aurais pas, pas pu faire ça. Mmh. Parce qu'aux yeux des hommes, parce que même quand j'avais repris mes études et même quand j'avais même repris le travail par la suite, parce que j'ai repris le travail un an plus tard, j'ai jonglé un peu entre tout, euh, les gens me disaient, tu ne peux pas faire ça. Les gens te mm -hmm. ils te Ils, disaient, ils me disaient, ils me disaient tu ne peux pas faire ça parce que euh, ce n'est pas bien en tant que maman de travailler, de laisser l'enfant mm -hmm. chez la l'année, il faut que tu sois près de l'enfant. Je disais, mais attendez, euh, je peux pas, je dois offrir quelque chose à oui. mon enfant plus oui. tard. Mm -hmm. Ce n'est pas tout de suite en fait. C'est vrai que c'est un sacrifice, mais je vois mon enfant parce que je m'organisais. Par exemple, le week-end, j'étais près de mon enfant et il euh, y avait des jours, je, je, même à la fac, en il fait, y avait des jours que je prenais pour que je sois à la maison en fait. Donc euh, je pense réellement comme je disais c'était vraiment le Seigneur était là. C'est ça. Puis en réalité dans ce genre de cas en fait, bah, les gens en fait ils vont souvent te refléter leurs limites à eux, et leurs peurs leur peur en et réalité et ils oublient que chaque cas est différent, c'est-à-dire que enfin tu puisses ta force en Christ. Oui. Eux, on ne sait pas où ils puissent leur force, mais tu sais en fait sur quoi tu te bases. C'est l'avenir que tu veux pour ton fils. Donc en réalité, souvent, bon bah, les gens ils vont donner leur avis, mais en réalité, c'est juste leur peur et leur limite qui se C'est exactement. Aux... En réalité. Ouais, elle est ça. Ça. En tout cas, c'est louable et honorable De voir que tu as repris tes études Et en plus que tu étais seule Et que tu avais aussi ton petit frère Il ne faut pas oublier mmh, oui. à Comme quoi c'est possible Quelle donc, femme. Euh, wow. Et au niveau des finances Que tu as su gérer aussi avec l'aide de Dieu oh, oui. euh, Tu as compté sur l'aide de Dieu Pour euh, vraiment voir aux besoins. Et donc euh, c'est vraiment louable et honorable Et toi Chantal, comment tu as pu euh, T'organiser justement Après <rire> cette première grossesse <rire> Euh, parce que peut-être que toi aussi, tu n'as pas... Est-ce que tu, quand tu étais jeune, tu as pu t'occuper des enfants Ou c'était la découverte Et comment tu t'es organisée Alors, euh, bah, déjà, je reviens à un point euh, que je n'ai pas abordé euh, lors de l'accouchement. Euh, parce qu'on va dire qu'on euh, on a, on a parlé rapidement de, de, de, de, de, de ce point-là. Parce que peut-être mm -hmm. qu'il y a des femmes enceintes actuellement là, qui mm -hmm. nous regardent. Euh, par rapport à la grossesse... C'est vrai que la grossesse, ça, n'a pas été vraiment trop difficile. Oui. Mais moi, vraiment, ce qui m'a vraiment, on va dire, traumatisé, c'était après. En fait, c'était vraiment après parce que j'étais pas prête, en fait, à ce niveau de fatigue là. Et mm -hmm. j'étais pas prête non plus parce que euh, euh, l'accouchement, s'est pas forcément passé euh, comme tu euh, voulais. exactement, voilà, comme je voulais. Euh, et, euh, et du coup, euh, je, je, je peux en parler. Oui, oui, oui, c'est oui, vrai pour les femmes, hein, voilà, c'est pas pour. Euh, Faire peur ni quoi que ce soit, mais c'est tout simplement que bah, vous allez vous renseigner. Mais euh, lors de l'accouchement, en fait, euh, j'ai eu une déchirure. Et du coup, ce qui s'est oui. passé, c'est que après euh, quand, on a, quand on a recousu, en fait, normalement, le, fi le fil, il est résorbable. C'est-à-dire qu'il part tout seul. Oui. Sauf que moi, il n'est pas parti, en fait. Et du mmh. coup, en fait, je n'arrivais plus trop à marcher et mm -hmm. euh, c'était c'était tellement je m'y attendais tellement pas en fait par rapport à l'accouchement que vraiment mon bassin s'est un peu disloqué et j'avais mm -hmm. extrêmement mal au bassin je mm -hmm. pouvais ni m'asseoir euh, bah, parce Donc, que j'avais oh, oh, oui. extrêmement mal en mm -hmm. fait je pouvais pas m'asseoir et euh, bah je, je sais pas j'essayais de comme je pouvais et je pense que en fait j'ai j'ai je, je ne pensais pas que ça allait être possible mais je pense que à, cette, à, à ce moment là j'ai même euh, euh, dû faire en fait ce qu'on appelle un baby blues oui. Euh, j'étais j'arrivais pas en fait j'avais tellement d'émotions qui, ah ouais. qui se mélangeaient je, et quand j'ai pris le bébé aussi mmh. j'ai en fait j'ai pleuré parce que je j'étais en train de dire mais est-ce que je vais t'aimer elle est trop émue quoi elle mmh. oh. oh. oh. oh. oh. oh. est mouvant. oh c'est ouais. beau la grossesse oh. Ah, on, attend, temps on, temps temps, temps. on attend, son tour, on attend, <rire> c'est très son Bientôt, dans une neuf mois, on attend. Ouais, <rire> donc, euh, la, mater... <rire> la maternité, c'est pas facile hein quand on expérimente et que bah, les choses ne sont pas forcément passées comme je voulais, mais et je me suis dit mais. Est-ce que je vais l'aimer Je pleurais, je, me, je, je oui, le tenais dans les bras, oui. je me disais, mais est-ce que je vais t'aimer Je n'arrivais me... pas à m'habituer en fait. Mmh. Je me disais, mais c'est mon enfant, C'est vrai, Mais, mais, mais C'est Ce qu'elle dit, c'est ce que j'ai vécu mmh. aussi. Parfois, je, me, je posais la question à mes proches est-ce que je l'aime suffisamment Ou que je l'aime assez en wow. fait ouais. On se pose toujours cette question. Est-ce que je dire, sera est à la hauteur aussi Est-ce que je serai à la hauteur en tant que mère Et souvent, on se dit, on regarde l'enfant, on dit, peut-être je ne t'aime pas assez. Je suis surpris en fait. Tu me c'est ça Tu n'as pas le temps de vraiment. Pendant la ouais c'est comme elle disait en fait, tu fais comme un petit déni parce non, que ça. tu dis, bah, je suis enceinte, mais c'est comme ça. Bah, ok, ça arrive. Oui, voilà, bah, ouais. C'est pas comme si tu t'étais préparé psychologiquement ouais. et tout devient et t'as. Et il y a beaucoup d'émotions. Voilà, c'est ça. Voilà, et ça. tu disais. Les femmes elles sont voilà C'est ça. Et Il y a aussi beaucoup d'hormones. Ouais, voilà, c'est beaucoup d'hormones. Il y a plein de choses qui se passent. du coup, je lui disais, mais est-ce que je vais t'aimer Est-ce que. Je sais pas, je n'arrivais pas à comprendre. Mais c'est après, je pense, après 3-4 jours après que là, tu t'habitues. Tu t'habitues avec ce nouveau bébé qui est là. Okay. <rire> Il est là et au fur et à mesure bah, tu vois qu'il te regarde Tu fais des petits trucs et puis au fur et à mesure ça. Tu bah, t'habitues au fur et à mesure Tu l'aimes quoi Tu apprends, tu apprends à l'aimer t'apprends à l'aimer, à développer des liens parce oui. qu'il faut savoir que quand on parle d'une grosse surprise, et ça, le titre, le, le, tu, tu, tu te prépares pas. Oui. Et du coup, euh, alors que tu disais, bon bah si, c'est quand et tu dis que tu n'es pas prête, voilà, tu pas pas n'es pas prête, prête et t'as l'impression que t'as pas développé tout ce que tu devais développer, développer pour, être pour être pendant la grossesse. pour se voilà. euh, dire en fait que bon, non, ça, là, je est. suis prête à voilà, c'est bon, ça. Et il y a aussi la peur du nouveau, oui, Comment ça se passe quand je vais accoucher Comment ça se passe Et en plus, quand ça, c'est pas forcément comme tu l'as Temps, oui. bah moi, mon après conseil, j'ai vraiment... Euh, c'était difficile, c'était mmh. très difficile mmh. et après bah, l'organisation, elle vient euh, elle vient au fur et à mesure, tu vas faire mmh. des erreurs et oui. des fois tu vas pas réussir, mmh. mais avec des conseils, oui. il faut savoir qu'en France, on a des PMI, on a franchement les femmes oui. enceintes et qui accouchent sont accompagnées en France. Oui. On est vraiment accompagné. Oui. Tu peux aller voir, même si tu n'as pas de famille, il y a des PMI, il y a plein d'associations. Il y a plein de structures, oui. plein de de structures, structures euh, qui sont là pour t'aider. Oui. Vraiment, vraiment même, bien. Même, oui. pour les, même pour les courses, hein, quand tu, parce oui. que moi je sais qu'à un moment donné, hein, il voilà, y, y a des fatiguée, aides. Oui. La CAF aussi te verse des aides, la prime oui. à la naissance. En euh, France, mm -hmm. en tout cas, tu as, tu, as, mm -hmm. tu as des aides tous les mois. Même pour la garde des, euh, enfants, la garde des justement, des non, ai, moi, j'en ai eu, ça, en fait, oui. pour la garde Quand France, des j'ai J'avais des euh... choix d'activités. Exactement, j'ai mm -hmm. eu ça pendant mm -hmm. plusieurs années, en fait. <rire> Et ça aide, en oui, fait. ça, ça fait. aide. Ça ça aide. aide Et les énormément. trois premières années de l'enfant, il y a la page. Oui, c'est ça. La page, c'est ça. La page, une allocation tous les mois, jusqu'aux trois ans de l'enfant. Et il y a aussi l'ALF, aussi l'allocation concernant l'ALF, en tout cas par rapport aux revenus, en tout cas quand ça. on a des enfants euh, mais c'est vrai que ça c'est plutôt quand on a à partir de deux enfants quand on touche les allocations familiales mmh. mais il y a même d'autres en oui. fait il y a plein d'aides en France oui. et ça il faut le dire parce que souvent les, les oui. femmes ne pas. Oui. elles se disent ah non je ne peux pas faire un enfant parce que je n'ai pas les finances euh, bon c'est vrai que moi je travaillais au début mais après je me suis arrêtée quand j'ai eu l'enfant y il y a plein d'aides, il y a énormément d'aides, il y a des structures, il mmh. a... faut pas avoir honte, il faut pas, pas avoir honte aussi, aussi. c'est ton droit, c'est ton, oui, ton, ton droit et euh, euh, c'est pas, en fait il faut pas se limiter parce que je pense que les femmes elles se limitent beaucoup, elles se disent que non je peux pas être enceinte parce que j'ai pas les finances pour, et je peux pas l'élever, je peux pas lui offrir tout, si tu peux, oui. tu mmh. peux en fait, et la preuve en fait, moi il y a plein de choses que le Seigneur mettait vraiment à disposition, où je m'attendais, je disais ah oui ça existe ça oui, ça existe. Oui. Et puis même les sœurs, les frères, les, les personnes qui t'entourent, ils vont toujours te soutenir naturellement, naturellement en fait. Oui. Ils, Ils vont venir vers moi avec les plats, il y avait à la oui, fin de la ça. grossesse, c'était difficile et, et, et même la, la baby, baby shower, maman, voilà, oui, on a des baby organisé, shower. Voilà. Oui. Et en plus du coup, c'est ce ça qui est l'avantage aussi. Enfin en tout cas, quand tu es dans une bonne famille spirituelle, vraiment des frères oui. et sœurs qui sont aimants, bah qui oui, sais, qu'à la baby shower, j'ai reçu plein de choses. Je sais que même à la fin de la grossesse quand j'étais fatiguée, les mamans se relayaient, faisaient un planning et se relayaient pour préparer à manger. Du coup, j'avais tous les dimanches bah quand je suis à la maison vraiment sur la fin, mon mari ramenait tout simplement les mmh. pleurs. En plus, mmh. mmh. qu'est-ce que je me <rire> Ça, je vais mourir, vraiment... Seigneur. Je suis ah, je suis mais je, dis, je, je bénis le Seigneur pour euh, les frères et sœurs en Christ parce que c'est aussi une famille. C'est une, bon, oui, oui, une famille, oui, c'est ça. Famille, exactement. Mais franchement, y a, y a, j'aimerais dire, même sans le Seigneur, pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, oui. on a beaucoup d'aide en a France. Y a, y a, oui. y a, moi, je sais qu'à un moment donné, quand on est on dans une situation un peu, un peu compliquée parce que mon mari euh, avait perdu son boulot et du coup, le temps qu'il en retrouve un autre, il y avait une association où tout les semaines, tu allais, tu allais te donner du lait, des couches, ils te donnaient tout. Exactement. J'avais rien, à ça, ça acheter mmh. wow, Même il y a wow, même wow. des associations qui te donnent des poussettes qui ont, qui ont été qui ont une deuxième main, une mmh. deuxième main. Wow. Mais t'as tout, vraiment. Si, t'as tout. Mmh. Et, et euh, merci Seigneur pour être dans, pour, euh, parce qu'on est en France, hein, mmh. parce que c'est pas, pique, partout, pareil. pas partout pareil. C'est pas partout pareil. Hein. Hein. Non, Donc euh, et surtout rien. en plus avec l'aide du Seigneur avec le soutien, mais c'est. C'est juste on a tout pour pouvoir. On a tout. Elle donne du pissenlit. En tout cas, c'est donc ça bien ensemble. C'est bien, en tout cas, de, de pouvoir euh, compter sur le Seigneur hein, ah, euh, par rapport à ça, par rapport à cette situation là. Où Et c'est pas grave si on fait des erreurs. C'est pas grave. Ah, oui, c'est vrai. Moi, oui. j'ai fait des erreurs, mais c'est pas grave. On apprend, ouais. on apprend pas à être super maman, à être organisée. Mmh. Moi, c'est venu avec le temps. Oui, là, avec avec le temps, Tu oui. fais des erreurs, après tu vois que ah non là tu peux pas faire ça, là tu mmh. t'occupes du bébé. En même temps, il y a ceci, il y a ces projets qui arrivent. Maintenant là, il faut que tu doses, faut que tu attendes un peu. Après, ben contrairement à Merveille, du coup j'avais aussi moi j'étais mariée, du coup mon mari pouvait m'aider aussi oui. mmh, Il voilà, y a ça. des points sur lesquels on était à la maison On pouvait se relayer etc mmh. Mais c'est pour dire que même en tant que maman elle a réussi Donc même en tant que oui. maman Sébataire elle a réussi Comme quoi le Seigneur est notre soutien Donc, oui. est Il, faut Il faut vraiment vous compter aide. sur lui en Vraiment ah, c'est la lui. première source Il hein, n'y a, a que lui Wow. Ben oui. en tout cas euh, c'est bien, en tout cas gloire à Dieu euh, pour euh, ce témoignage en tout cas, qui euh, je crois va bénir beaucoup de femmes hein, oui. hein, en tout cas, oui. euh, peut-être certaines femmes qui seront dans le même cas en tout cas euh, on, on vous conseille on vous encourage vraiment vous qui avez fait ce choix de, de la vie on vous encourage vraiment à continuer à compter sur le Seigneur pour qu'il puisse vous aider pendant tout le parcours de l'enfant dans l'éducation de l'enfant, dans son instruction, d'accord et euh, même si l'enfant est venu d'une de manière surprise de son père même s'il n'a pas un père naturel qui est là dieu est là. est là mais Dieu mmh. est là yes. amen. amen Dieu amen. est là et Dieu, dieu nous soutient et Dieu est notre rocher sur lequel on peut s'appuyer mmh. et euh, qui peut pouvoir à tous nos besoins amen. à amen. tous amen. nos besoins amen, amen. et donc euh, c'est important de se dire non votre vie n'est pas finie parce ah. que vous avez vous avez cet enfant avec vous non votre vie n'est pas finie d'accord elle continue avec l'enfant et je vous assure qu'il il y, a, il y a des personnes en fait qui ont fait ce choix de garder les enfants et en fait ces, ces enfants là sont devenus des personnes très connues dans le monde et ils ont fait la joie de leurs parents, de leur mère Amen, amen, amen donc pour amen. vous dire que euh, Dieu a des plans des plans merveilleux pour ses enfants et euh, Dieu euh, les a entre ses mains et Dieu veut qu'ils puissent grandir dans les voies du Seigneur Amen, alors euh, nous vous encourageons en tout cas à vous abonner à la chaîne Évangile TV, d'accord Vous pouvez à la fin de cette émission mettre un commentaire, mettre aussi un like, d'accord Si vous avez aimé justement notre émission et nous vous disons à une autre émission. À ciao, bye bye, bye.